What's up, euh, Jean de l'Eternel, j'espère que vous avez mané. Vous me pour une nouvelle compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, amis. Nous allons euh, faire un petit tutoriel pour compléter la quête du viking. Donc il y a plusieurs petites étapes à faire. C'est une des quêtes les plus faciles. Je sais pas c'est quoi la récompense vu que je l'ai pas encore fait, mais je me suis informé. Mon pote il m'a dit que c'était comme ça qu'on faisait. Donc euh, si m'a mis tôt, vous allez l'insulter, ok. <rire> non, mais en fait, la quête du, euh, du viking, euh, je sais pas si ça donne un talisman ou qu'est-ce que ça donne. Donc on va quand même aller jeter un coup d'œil. Donc, il faut aller dans la petite maison ici qui se trouve euh, à la gauche de l'île. Si je me dis pas de bêtises, la porte est ouverte. Parfait. Donc, vous allez lui parler. Il va vous dire, I prefer when the fish are lively. Ah oui, attends. On va lui parler avec l'épée. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas vu l'océan. Donc, à ce qu'il faut mettre de l'eau dans le... Dans ça. Ok, là, il veut de la bouffe. Ok, It smells so nice. Et ensuite c'est quoi? I prefer when the fish. Ok, attends, il faut faire ça. faut le mettre sur notre tête et faut chier. What the fuck? J'ai fait un petit bug de mon écran. Mais je vais faire split splash around. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas Ah, c'est bon Oh, expérience 4 Oh, what the fuck C'est quoi ça Use this to place awkward uh, potion, fin d'expérience, orb, oh, this dis de combat et... 10 quarts par seconde. Oh, les gars. Je crois qu'avec ça, on va pouvoir faire le... un autre truc. Oh, nice! Je vais acheter Expérience 4, les gars. Hein, parce qu'on va pas se mentir. J'ai envie. Donc, 800 000. On va en acheter deux livres. Euh, un. Et. Attends, on achète quoi? C'est quoi qu'elle fait ça? Elle fait des dégâts. Euh, à chaque fois que tu gagnes 25 coins. À chaque fois que tu tues un monstre. Mais c'est une épée, en fait. Et tu gagnes une de strength pour 500. Ouais, c'est pas mal en fait. On va l'acheter juste pour le fun. Ok, let's go les gars. Pas mal, pas mal du tout. On fait nice. Bon bah, voilà comment on termine la quête du euh, Viking. C'était plutôt simple. Donc voilà, si ça vous intéresse d'en savoir plus euh, sur les quêtes et tout, j'ai fait un tutoriel aussi comment terminer la quête de Juliette qui était qui est juste là-haut. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo. Sur ce, merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.